Deux minutes ou... Où... Euh, la, cérémonie, la première cérémonie vient de prendre fin, donc vous avez suivi ça euh, en direct avec différents discours, le discours euh, du président de la République. Là, nous sommes justement dans le salon VIP euh, de la République démocratique du Congo. Ce salon est subdivisé en deux. En bas, c'est euh, les expositions. On expose tout ce qui est richesse de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, le président vient de visiter avec euh, euh, son hôte qui nous reçoit ici euh, à Dubaï. Euh, je, à on va vous expliquer beaucoup de choses qui sont passées euh, L'émir ne se déplace pas. Mais pour la République du Congo, il s'est déplacé pour voir. Et vous verrez, tout a été exposé ici. Et tout ce qui a été exposé à la fin, il y a euh, cette richesse qui reste... Euh, notre richesse, la rumba congolaise qui est euh, le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cette rumba aujourd'hui qui fait vendre également euh, la République démocratique du Congo. Nous sommes ici, on a dit, nous sommes venus euh, présenter un pays... Qui reste un pays solution. Nous sommes solution à tout. J'ai dit qu'on dit, nous sommes solution à tout. Nous sommes solution à tout. Tout ce qui peut être fait dans le monde entier, le matériel, le premier matériel sont en République de votre Et donc, nous sommes venus présenter un pays solution. Zachary va passer quelque part. Je l'ai vu. Il va me rejoindre d'ailleurs avec lui. Euh, euh, on va en, en entrer d'échanger tout à l'heure. Bonjour Zachary. Les euh, les Bonjour Dessy et bienvenue à Dubaï. Allez. Il est 12 heures euh, passées de. 4 minutes exactement. Nous sommes venus présenter, vendre un pays, solution. D'abord, je voudrais saluer tous les, tous les Congolais qui nous regardent à travers le monde grâce à cette magie de la télévision, euh, grâce la télévision nationale, à la, hein? la télévision nationale, grâce à la, la, la RTNC, Nous sommes euh, notre pays. Nous sommes venus ici valoriser la République démocratique du Congo en disant que nous sommes un grand pays, un grand peuple avec un grand président, avec des grandes richesses, avec des grandes solutions. Aujourd'hui, ici à Dubaï, c'est notre journée, parce qu'il faut rappeler que l'exposition universelle est un grand rendez-vous du don du recevoir. Chaque pays vient exposer ou s'exposer par rapport à ce qu'il peut offrir au reste du monde. Et la RDC a énormément de choses à donner, et le président de la République est revenu là-dessus, en rappelant que nous sommes un pays solution pour les deux grands problèmes qui se posent dans le monde le problème des énergies renouvelables et également en ce qui concerne la respiration de l'air. Notre, notre, forêt. notre forêt est la meilleure réserve aujourd'hui en termes d'oxygène. Donc aujourd'hui, c'est notre journée nationale. pour résumer un peu pour attends, attends, sur... un, un la part. Un petit souci va... technique. Français, bené, oui. Français, bébé oui. Just okay, you know. ah ah bah tout ce qui qui ma ça oui, c'est le magambo. On va dans le magambo. On a bien mouillé. Oui, oui, oui, oui. Gracias. 12 ans passés euh, des 8 minutes ici à Dubaï où la République démocratique du Congo est venue présenter un pays solution un pays solution à tout euh, aujourd'hui toute la journée hein, nous allons faire vivre tout ce qui va se passer euh, ici euh, jusqu'au soir euh, différentes euh, visites dans tous les instants le président de la République en direct le président qui a, visité, qui a euh, la cérémonie ouverture euh, de la journée euh, de la République démocratique du Congo juste après c'est la visite c'est la visite du stand, vous savez, le stand de la RDC, le salon de la RDC. Et civilisé si en deux parties, là nous sommes dans le salon VIP, nous sommes au-dessus. Mais en bas, c'est tout ce qui est République démocratique du Congo qui est exposé, euh, tout ce que la République a de solution. Allez, Zachary va me rejoindre, euh, je rejoins toujours Zachary, hein, qui sera mon consultant du jour. Jusqu'au soir, Zachary, ça, à mes côtés. Bonjour, côté. et bienvenue à Dubaï. Bonjour, Zachary, bien, on est à Dubaï, on est venu présenter un pays solution. D'abord, je salue tous les Congolais à travers le monde, ceux qui nous regardent sur la RTNC, la télévision nationale. Nous sommes très heureux de vous recevoir à Dubaï. Dubaï qui aujourd'hui offre l'opportunité à la RDC de se présenter comme étant un pays d'opportunité et un pays solution aux deux grands problèmes qui se posent dans le monde, le problème de l'énergie renouvelable et le problème par rapport aux produits, au problème de l'air, de l'inspiration. Vous savez que nous sommes en train de vivre à crédit aujourd'hui, l'humanité vit à crédit par rapport à l'air, et le Congo est venu apporter ce message-là aujourd'hui. L'exposition universelle est, est, un, est un moment où chaque pays, chaque peuple, vient montrer, vient donner pour recevoir, vient montrer et faire savoir euh, ce dont il est capable. Voilà pourquoi euh, aujourd'hui le président de la République, en cette journée nationale de la RDC, parce que chaque pays a son jour, a donné un message d'espoir pour le peuple et pour l'humanité. Qu'est-ce qui va se passer exactement aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est déjà passé je, je, avant d'arriver à, à ce qui va arriver, parce que nous avons plein de Congolais qui sont arrivés, qui d'ici et d'ailleurs, qui seront sur cette télévision nationale pour parler de ce qu'ils sont, qui sont venus faire. Mesdames et messieurs, nous sommes un grand peuple, nous sommes un grand pays, nous avons des grandes solutions, nous avons des grandes inventions, nous avons les grandes réserves du monde. Voilà ce que nous sommes venus dire au monde ici aujourd'hui. Mais nous minimisons pas, mmh. nous sommes un grand pays, un grand peuple, avec un grand président, alors, avec une grande légende, une, une, une, un accueil légendaire. Alors, à, à, à, à, alors, alors euh, on doit souligner quelque chose, un hein, de très particuliers qui s'est passé aujourd'hui, c'est le déplacement de l'émir qui s'est déplacé. Alors, je voudrais rappeler que pour ceux qui sont venus euh, ici ou ceux qui suivent euh, régulièrement ce qui se passe à Dubaï, euh, vous aurez remarqué que c'est très très rare que le roi se déplace. Mmh. Généralement, c'est le ministre de la tolérance qui vient. Euh, nous sommes dans un pays musulman mais où il y a la tolérance, où les femmes peuvent se promener euh, décoiffées, où on peut porter sa petite, euh, sa petite jupe, et puis il y a une mini-jupe où il est circuler tranquillement, où on peut être, euh, en tout cas, s'habiller comme à, à l'occidental. Le ministre de la tolérance, c'est lui qui vient chaque fois qu'il y a des événements ici. Mais là, parce le repos depuis le début, c'est la troisième fois que le roi se déplace entre le 1er octobre et aujourd'hui sommes le 22 mars, il se déplacé. Ça veut dire que les Émirats Arabes Unis donnent une place de choix à la République démocratique du Congo. Nous devons donc être à la mesure et à la hauteur de cette confiance qu'on nous fait. Voilà, donc je voudrais que les Congolais... Attends, passé la, la, la, la, la question, la question aujourd'hui, Zachary, euh, parce que tu, tu seras mon consultant du jour, hein, la question aujourd'hui, pourquoi il ne se pas pour les autres pays Pourquoi c'est bon pour la RDC Il s'est il a visité, toi, on va vous montrer les images, hein, il y a quelques minutes, ça s'est passé il y a quelques minutes. Oui, effectivement, il, il a le, visité, le, le roi de Dubaï était ici, ici dans oui, notre stand aujourd'hui. Oui, il a visité tout ce que la RBC a exposé ici. Et il a mis plus de temps que prévu. Donc il était prévu que la visite sur notre stand se déroule en, en, en, en 10 minutes, protocole chrono. Mais euh, le, le, le roi a, a passé 17 minutes, donc 7 minutes supplémentaires. Et ceux qui connaissent la rigueur du protocole savent ce que ça, ça veut dire. Donc le roi de Dubaï est resté 7 minutes supplémentaires. Sur, dans le stand de la RDC en d'admirer ce qu'il n'a jamais vu ni touché. Et alors le président de la République qui a fait, en, dans quelques temps, on va vous envoyer les images, qui, la République, qui, fait, qui a fait visiter au roi tout ce qui est, et à la fin ce qui était intéressant, le président était fier de montrer ce, ce, ce, ce patrimoine immatériel de la RDC, la Rumba et finalement la Rumba était <rire> à l'honneur vous savez, le le le commissaire, on le dit pas ainsi, ouais. mais la Rumba ici, et c'est l'événement et on a vu comment est-ce que le roi lui-même, bon souvent qu'il écoute la rumba et la danse aussi quand il peut, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. La rumba ici, c'est quelque chose de grand et puis nous avons amené ce soir, il y aura de la rumba ici, ça va chauffer ici avec... Alors, je vous dis, nous sommes ici en Dubaï, nous sommes à Dubaï, je voulais dire, jusqu'au soir, toute la journée, nous vous, aurez... vous aurez plusieurs directs, mais le clou de la journée, ça sera vous aurez 18h à Dubaï, il sera 15h à Kinshasa ou 2h de direct avec Maître Gims qui va se produire pendant 40 minutes. Jean sardino calou, qui va se produire pendant 30 minutes, Jimpiana qui va se produire pendant 30 minutes, et puis il Baloumé, semble également qui vont se... Donc ça veut dire que ça sera un gros choc que vous allez suivre en direct, ici, à Dubaï, j'ai le Alors le monsieur que vous voyez, c'est notre compatriote, j'aimerais que les Congolais puissent l'applaudir dans des conditions qui sont les nôtres, dans des conditions difficiles, ce monsieur, avec une équipe légère, est ici, il a fait sa paix, plus de six mois, avec... il a abandonné sa femme, ses enfants, il est ici pour que le résultat d'aujourd'hui soit ce qu'il est, monsieur, monsieur Manga Manga, Bonjour et merci. de Congolais vous écoutent. Je vous donne le micro, et vous allez répondre aux questions de justice. Monsieur Mangamala, qui est le commissaire de l'Expo 2020 pour la République démocratique. Monsieur Mangamala, bonjour. Bonjour, messieurs le journaliste. Alors, comment vous avez préparé cette expo Comment vous avez l'air euh, Je vous dis que ça a été un parcours du combattant. Ça n'a pas été facile pour que nous arrivions à ces résultats que nous avons aujourd'hui, que nous tous nous applaudissons. Et surtout que. Euh, le premier citoyen a a accompagné le de la République Congo. accompagner la gestion des premières de première dames. Hein? Comme on dit <rire> ici, à Dubaï, euh, venir euh, pour célébrer cette journée nationale. C'est la fête nationale ici. C'est comme si on fêtait notre indépendance. Le 30 juin. Ici, c'est... J'ai suivi M. Zakari le, ouais. euh, euh, le dire, comme on le dit, dire que les milles de Dubaï c'est déplacé. Le milieu et s'est déplacé. Je ne sais c'est Il y a espoir parce que nous avons récolté beaucoup de choses, mais les expositions, les résultats, ce n'est pas après des jours, trois jours. Dans six mois, nous verrons l'évaluation. Combien d'investisseurs qui sont venus Parce que nous en avons eu plus de 1000 qui ont frappé à nous. Alors qu'il était initialement prévu qu'il y ait seulement 300 oui. investisseurs qui seraient là, mais il y en a eu plus de 1000. Bah, plus de 1000. Et nous voulons, dans six mois, dans une année, pour, euh, avant d'aller à une autre exposition à Osaka, oui, au Japon, nous voulons vraiment évaluer qu'est-ce que nous avons gagné. Parce que euh, mobiliser euh, beaucoup de gens comme ça, nous avons 12 ministres qui ont accompagné le président. C'est pour vous dire que euh, nous avons des, têtes, des intérêts très offensifs avec les Émirats Arabes. C'est un pays euh, qui trouve aussi de l'intérêt. On l'a vu déjà depuis hier au forum. Et aujourd'hui, l'émir de Dubaï l'a exprimé. Vraiment comme euh, tenons dans la main. Ne nous minimisons pas comme on dit. Nous sommes un pays. Solution. Euh, que, allez, ça, oui. Alors, monsieur le commissaire, je vais veux... libérer. le oui, oui, oui. Eh je oui. président. Je dois accompagner le président. le ministre de l'Industrie va nous rejoindre. A... rejoindre sur ce plateau. Euh, je n'ai -ce pas le coup. Alors, parmi les grands problèmes que le monde a aujourd'hui... Le Congo est venu ici parce que le Congo apporte la solution au problème des énergies renouvelables. Qu'en est-il exactement Bienvenue, Excellence, Monsieur le monsieur Ministre. Monsieur le Ministre, merci, merci. vous ne vous reposez pratiquement plus. Je vais vous donner le micro pour répondre aux questions de geste. Monsieur le Ministre, on est à Dubaï, Expo 2020. On est venu présenter quoi, en fait La question, ça c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on est venu présenter On s'est dit pays solution. Aujourd'hui, on est venu présenter quoi Solution en quoi oh, Ce qui est vrai, la, la RDC a souvent communiqué en interne. Mm -hmm. Et ça fait que nous nous recroquions sur nous-mêmes, autour de nos problèmes. Et nous avons laissé les autres communiquer sur nous. Et à l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi, il a estimé qu'il était temps pour que nous cessions de communiquer seulement en interne, parce que les échanges se font entre nous, on n'aborde pas les problèmes en international. Et lorsque les autres communiquent sur nous, ils choisissent comment ils vont les faire. Comme dit toujours le ministre Mouyaya, si nous disons pas ce que nous faisons, si nous, les autres le diront, ils le diront mal. Et alors, il dit toujours mal de la RDC et ça fait que l'image de la République démocratique du Congo est vendue par ceux qui ne veulent pas que nous soyons bien vendus. Mmh. Et voilà pourquoi les chefs de l'État, vous me voyez dans tous les avions ces derniers temps, avec d'autres collègues, pour que nous parlions de cette République démocratique du Congo qui est le pays mmh. solution. Solution à, à triple, quadruple, quintuple, les niveau. Alors, monsieur le ministre, la grande question aussi, on, on l'a fait passer, on a eu cette conférence qui s'est passée au Congo, le batterie, on a dit, euh, le voiture électrique, la RDC est la solution pour la production de voitures électriques. Est-ce que le projet continue Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ici Mais aussi Mais oui, le business forum que nous avons tenu à décembre dernier a produit déjà beaucoup, beaucoup de résultats. Il y a une mission qui s'est rendue en Zambie quand j'étais encore ici à Dubaï pour la question dit c'est-à-dire la construction du port en -au de banana. En même temps que j'étais ici, il y a une délégation qui était partie en Zambie pour rencontrer le président Zambien, parce que les projets pilotes, nous allons les, les faire en collaboration avec la Zambie. Mm -hmm. Et donc, euh, la Zambie et la RDC vont, vont signer un protocole d'accord pour la mise en œuvre de ce projet de fabrication de batteries électriques mm -hmm. et nous serons soutenus par Afrexim Bank. D'ici, mm -hmm. c'est dimanche, il y aura une mission qui va se rendre en Égypte pour raconter euh, Afrexim Bank pour la structuration financière euh, de manière à nous rassurer que les financements sont déjà bien bouclés. Mmh. Et nous sommes accompagnés mmh. par la commission des Nations Unies pour l'Afrique, qui est pilotée par, par Mme Verassongo. Que... Parlons justement de cette question de banane parce que euh, a, les gens, les gens ont le dit en on speculé dans tous les sens. Euh, le président a posé la première paire et puis la délégation est allée est venue ici à Dubai. C'est comme si il euh, y a eu ça n'a pas été négocié en amont. Qu'est-ce qui s'est passé réellement Non, moi je pense qu'il y a eu une peut-être une mauvaise interprétation de ce que nous sommes venus faire. Mm -hmm. Lorsque un contrat est signé, c'est-à-dire une convention de collaboration, un contrat à international, mm -hmm. il y a ce qu'on appelle les conditions suspensives du contrat. Okay. Ça ne veut pas dire que le, le, le, le, le contrat est suspendu. C'est des conditions qui doivent être observées par les parties au contrat. Okay. Je vous donne des exemples. Mm -hmm. Lorsque euh, DPOD a signé avec la RDC sur la, la, la, la constitution du port en il y a quelques Tout conditions est bien, toujours la ligne de la qui la peuvent être mmh. observées et par la RDC et par DIPIOD. Mmh. Par exemple, pour nous, les partenaires veulent se rassurer qu'en exécutant ces travaux, euh, nous ayons évacué toutes les personnes qui peuvent se retrouver dans la concession. Ah. Pour qu'un jour, quelqu'un se lève un matin et dise ma « Vous venez construire un port en eau profonde, ça c'est ma parcelle. Ça, okay. c'est la première condition. La deuxième condition, c'est par exemple... L'investisseur veut se rassurer que toutes les marchandises qui viennent à l'international vont avoir comme seul point d'entrée les ports à nos profondes. Parce qu'il veut se rassurer du retour sur son investissement. S'il investit 300 millions de dollars, il faut qu'il se rassure que dans les 15, dans les 25 ans, il a, il a remboursé son investissement. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, c'est par exemple cette concession-là était dans les domaines publics de l'État. Ça doit, ça doit être reversé dans les domaines privés de l'État. Donc, ce sont des éléments qui marche de pair avec la mise en œuvre du contrat. Alors, nous sommes venus échanger avec Dipiol pour que lui aussi nous rassure qu'il a mobilisé, parce que parmi les conditions suspensives du contrat, c'est que lui aussi doit nous rassurer qu'il a mobilisé l'ensemble du financement qui doit être euh, mobilisé, disons, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour, pour les, les ports. Donc, je voudrais rassurer tous ce qui m'avait lu ou m'avait suivi qu'il ne s'agissait pas de la suspension du contrat mais de l'examen des conditions qui seront observées par les partis pour la bonne mise en œuvre. Donc de en conclusion, la en conclusion on peut dire après cette réunion de Dubaï, donc tout est OK. La construction du port en eau profonde, ça sera effectif. Ça sera effectif et la task force a été mise en place, pilotée par six ministres qui doivent évaluer mensuellement, trimestriellement, semestriellement toutes ces conditions-là pour qu'on se rassure qu'aucune des parties ne déroge à ses obligations. Le début du travail il commence quand c'est ce qui me regarde à moi dans cette bise. Euh, euh il, faut, il faut que ça soit voilà. Non, non, non, non. Les émissions des travaux au terme d'un contrat mm -hmm. commence par la pose de la première pierre. Mm -hmm. Et donc, il ne faut pas que les gens pensent qu'on va encore poser une autre pierre. Mm -hmm. Non, la, la, la, la pierre est déjà posée okay. et les travaux ont déjà commencé. Mm -hmm. Maintenant, le reste des questions administratives qui sont en train d'être finalisées, et là n'ont rien à voir avec la pose de la première pierre c'est déjà lancé les gens viendront seulement constater que les forêts est en train de construire je nous avons partir vous avez beaucoup de choses à faire Merci. Seulement Merci. Euh... Merci. on vous laisse partir. on va retrouver plus tard Merci. voilà nous avons 12 ministres je pense que ce qui est mieux à faire c'est de recevoir tous les ministres au fur et à mesure et puis euh... mais ce le... que j'aime ce que j'aime on va me donner l'image qui est derrière c'est le capi le, le membre du gouvernement non, le, le du gouvernement est qui, est, qui, qui est plus proche de nous oh, peut... C'est le micro, là voilà. J'aime bien, j'ai vraiment donner cette image qui est derrière nous. C'est également parmi les richesses de la RDC, c'est l'Okapi. Madame la ministre de Mille, pour nous elle va venir, c'est l'Okapi. En fait, le Congo ici, le ministre Palou vous vient de parler, les gens qui parlaient de nous, en fait, maintenant nous voulons commencer à parler de nous, nous-mêmes. Avant, on parlait de nous, on a vu des stands euh, par le passé, on a vu ça à Madrid, mais beaucoup de pays ont enlevé le CAPI. Mm -hmm. Ils disaient que le Capi c'était chez eux. Est-ce que c'est à, oui, que on, à ne pas. <rire> on ne venait pas Ça fait 20 ans qu'on n'a plus jamais été dans ce genre de manifestation. Donc, nos, nos, les des montagnes. Les... Notre Capi a été présenté par des pays voisins. Mm -hmm. Voilà, c'est notre Capi. Euh, nous avons rappelé que non. même le que le... vous voyez dans, dans tous le... les eaux du monde. C'est la RDC encore qu'il faut qu'on qu nous paye parce qu'on ne sait pas comment ces Okapi sont arrivés là-bas. Donc oui, nous voulons ici apporter le nouveau bon message par rapport à cet bah, bah, le fond, le fond, Nous avons les top 5 du tourisme, mais nous on a, nous on a en plus, nous avons le et nous avons le gorille de montagne avec euh, Argenté, avec les deux C'est uniquement au Congo. Alors qu'on a, qu a vu certains pays dire que venez visiter, visite tout. Et on euh, montre le gorille de montagne et le bon... Désormais, on va dire visiter la Narmes, nous parlons de nous nous-mêmes. Madame la bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va. On est à Dubaï. Qu'est-ce qu'on est venu présenter? Dans le cas de Mille? Bon, Moi, je suis venu présenter les opportunités mmh. d'investissement dans, dans le secteur de Mille. Mmh. J'ai expliqué comment, euh, aujourd'hui, la RDC est devenue un pays solution, je crois, autrefois, euh, pour euh, faire taire les armes. Lors de la guerre mondiale, on a dû utiliser l'uranium du Congo. aujourd'hui encore, nous sommes à la croisée des chemins euh, parce qu'il y changement climatique. Nous, la RDC est, est producteur de tous les métaux d'avenir. Nous avons le lithium. Oui, les cinq métaux. 5 bah, non, pas que les 5 métaux. Hein, qui mais... entre dans la composition, Même les accessoires. Oui. Nous, a, tout nous a, tout est à avons tout au Congo. Voilà. Donc nous sommes venus présenter toutes ces opportunités-là et encourager les investisseurs à venir en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous, nous avons une stratégie, c'est celle de faire transformer les minéraux euh, en République en faisant hier à la Chambre de commerce, vous étiez heureux et j'ai envie de dire, préfère de parler des minerais de l'RDC, parce que c'est ce pays solution qui a tout, on peut tout trouver en RDC. Bien évidemment, je crois, je ne sais pas ce qu'il y a, commentaire, j'aurais à faire. <rire> nous avons lithium, c'est vrai, je vous citer, et là nous avons une sixième filière, de terres rares, la monazique. C'est nouveau ça c est, c est, Oui, c'est nouveau. C'est encore là Et nous sommes en plein processus... Euh, de, de de ah, de on attend les ministres. Voilà, on attend tous les ministres. Ce que nous voulons faire, s'il vous plaît, monsieur le ministre, notre gouvernement de la République, on, on, on vous a invité, mais faites quand même le tour ici qu'on vous voie, et puis nous allons rester avec les, les, les, monsieur le les, les DG. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les ministres, voilà c'est une de celles qui est à l'honneur ici, c'est la Madame la ministre de la Culture pour la Rumba. Mais on vous attend tous pour partir. Madame la Rumba. Alors aujourd'hui peut-être que l'émir de Dubaï. Il va danser. Mais il a vu la photo de Franco. Il a dit, Franco. Madame la ministre, Oui. Tout à je viens de voir le président et la première... Non, mais beaucoup plus bon, c'est l'émir. Voilà, en train de dire l'émir, franco, franco, Franco. Ouais. la rumba qui est à l'honneur. La, la rumba devrait être à l'honneur parce que c'est notre histoire. Mm -hmm. La rumba, c'est notre identité. Et c'était le moment où jamais, de venir à ces rendez-vous, de donner et d'y recevoir, voir dans quelle mesure nous pouvons vendre cette rumba au monde. Essayer de réfléchir avec les investisseurs, parler de nos masques et danser. Voilà. Mais madame, ce soir, vous avez concouru un programme extraordinaire sur 200 ans de rumba. Qu'en est-il exactement La rumba, c'est toute une histoire, comme je venais de le dire. Et la rumba, c'est le commencement. Avec notre slogan, on dit nous, nous faisons battre les cœurs de l'Afrique, mais c'est les cœurs du monde. Mmh. Alors, avec la rumba, nous sommes en train de projeter sur la, le cinéma, euh, sur euh, le théâtre, euh, le livre. Et le masque et nous sommes en train de réfléchir business comment est-ce que nous pouvons créer des relations avec euh, les, les businessmen comment ils vont soutenir euh, les actions la publicité comment ils vont nous accompagner dans les tenues de la rumba l'élégance comment nous allons euh, produire euh, des tenues congolaises parce que avec la mode on sait quand on est aux émirats arabes unis comment les émiratis ça Salut. On sait comment les Sénégalais le font et les Congolais sont en train de venir avec le design. Donc lorsque nous sommes venus pour la rumba, nous venons avec le message de design. Chez nous, il y a des créateurs. C'est l'industrie culturelle créative que nous sommes en train de promouvoir. Et le chef de l'État nous a demandé de montrer de quoi nous sommes capables. Et nous sommes capables de beaucoup de choses. Si vous essayez un peu de voir dans les stands, les stands du Congo où la culture... Apparaît partout. Mm -hmm. Dans les stands, j'ai vu, il y, a, il y a des coussins où on a mis de la, le raffias, oui. il y a des motifs de rafia, il y a euh, des couleurs. Oui. Il y a des couleurs, il hein, y, y a les, les... Des couleurs traditionnelles ah, obtenues sous de avec mélange. Madame la ministre, on la retrouver parce que le Yiené Lazare. De 20h, 20, de 20, non non, de 18h à 22h, c'est uniquement les voix Nous attendons aujourd'hui 10 millions de visiteurs ici. Vous voulez voir Maître Gims, vous voulez voir Jimmy Piana, Jimin je sors Nkalongo, ce sont ces grandes stars qui vont devoir vendre la RD. C'est le, le rythme du Congo, <rire> voilà. c'est cette danse-là, c'est toutes les générations qui se retrouvent. On a montré les, les, les, les bombenga, on a montré les anciennes générations et aujourd'hui ils sont joués par la nouvelle génération. Donc la rumba c'est partout, ça fait battre le monde. La rumba c'est des visages, la rumba c'est la, vous à la 19, 19, 19, de <rire> à Inosbi. De, de <rire> Ce soir ici à Dubaï. Allez. Alors il y a notre ministre qui est là parce que les ministres sont attendus. S'il vous plaît, soyez disciplinés parce que si vous le faites comme ça, on ne vous recevra pas et nous sommes en direct. Allez. merci de vous respecter, de respecter le travail des autres. Allez, donc au on reçoit leurs responsables, monsieur le ministre. Si tous les ministres sont partis, Bien, parti. nous reprenons les directeurs généraux qui sont là. Et le directeur on disait tout à l'heure, on ouais. attend ce soir euh, dans le stand pour la RDC au moins 20 millions de personnes Obama. Qui Obama. vers 18h, justement parce que, on dit, hein, les ambassadeurs au-delà de toutes ces richesses qui sont euh, en train d'être vendues ici, qui sont en train d'être vendues ici à Dubaï, idéalement, la rumba sera. Euh, alors ben, on, ben, on peut ben, recevoir par deux les vidéos. Oui, de je... oui. Vous êtes ensemble bon, Il faut une sortie du même ministère. Oui, oui bien, je non, je non, je une sortie sorti sorti par personne. personne, comme ça vous, vous, vous prenez. Alors M. Kahj Khan, Kalèj Khan, j'ai toujours diffusé la présence de départ. Monsieur Kalèj Khan qui est directeur général de A. ARSP. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Voilà, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Je voudrais reconnaître, moi je parle assez fort. De allez, merci monsieur Bré, vous venez ici à Dubaï, vendre quoi Présentez quoi Écoutez. Vous en dérangez Dubaï, allez, -y, allez -y. Expo 2000, 2020 est plus qu'une vitrine. C'est un carrefour d'échange, des cultures et un. un forum pour la présentation des opportunités. Mais nous devons dépasser la limite des opportunités. Nous devons dépasser la limite du potentiel et passer à l'action. Nous sommes venus ici rencontrer des opérateurs économiques afin d'établir une connexion pour pouvoir passer à l'action, afin de transformer le potentiel en richesse réelle et de transformer le rêve en réalité. Et cela ne peut se faire que par l'action. Voici ce que je peux dire. Félicitations parce que la sous-traitance dans un secteur privé, c'était un domaine qui était, par le passé, tenu par des étrangers. Mais aujourd'hui, grâce à votre action, on sent quand même qu'il y a des efforts qui se font pour que nous puissions notamment récupérer le marché en fait, euh, surtout dans les milieux minés. Est-ce que ça, est, vous avez discuté par rapport à ça ou bien ça, ça, passe, ça passe facilement Merci beaucoup. Non, ça, on ne peut pas dire que ça passe aussi facilement qu'un couteau dans du beurre. Les difficultés sont là parce que tout changement rencontre de la résistance. Mais nous avons foi que notre action va aller de l'avant et va produire des effets parce que nous avons les appuis sur Le chef de l'État lui-même est très concerné par cette question et le gouvernement entier est derrière nous pour nous accompagner. Donc nous sommes certains que le message va être euh, euh, perçu et exécuté. L'invitation que nous lançons s'adresse aux opérateurs économiques pour qu'ils puissent s'approprier de la loi et qu'ils puissent saisir ces opportunités finalement qui sont offertes par cette loi, qui leur donne l'exclusivité d'exercer des activités de soutien. Alors vous avez, vous avez pour le slogan que la création des millionnaires, le président aussi a dit ça, sa vision c'était euh, créer des millionnaires. Est-ce que dans votre secteur. Les gens viennent et on peut espérer voir des millionnaires congolais. Notre action d'abord touche à tous les secteurs. D'accord. Les mines, les télécommunications, le bâtiment. Vous avez une entreprise transversale. Transversale. Donc nous touchons à tous les secteurs de la vie économique. C'est là où c'est important et c'est là où c'est une activité importante pour la relance de l'économie nationale. Exactement. Donc si tous, tous intériorisent cette loi, là s'en approprient. Et que si on l'applique correctement, telle qu'elle a été conçue, elle sera porteuse au-delà des millionnaires. Oui. Mais on va s'approprier d'abord de notre économie et on va créer une véritable classe moyenne qui est le véritable moteur du développement économique dans toutes les nations. C'est ce qui nous manque, cette classe moyenne. Monsieur le DG, on va se retrouver tout à l'heure de temps en temps. On, va, on, est, on est là. Merci beaucoup, Merci. félicitations. Parce que le combat que vous menez, c'est-à-dire quoi Vous trouvez par exemple dans notre pays, nous sommes le seul pays où on trouve dans une mine on doit approvisionner à manger, c'est un sud africain ou un malien qui vient préparer le foufou des congolais, voilà, alors que les congolais sont bas cop, dans la cop comment si nous avons un congolais vous qui? toi quand vous le but non, non, non non. bittoré, on a congolais, ça la société qui il y a pas à condition il y a une la mara Mais on va rappeler les conditions, c'est très simple on va rappeler très vite, on va rappeler les conditions il faut juste avoir une entreprise dont le capital est détenu à au moins 51% par un travailleur, Donc ça ne veut pas dire qu'on exclut les expatriés. On peut s'associer. Mais il y a quand même la préférence nationale Ah, préférence un chez qui va la cour. passer la Allez, je le merci beaucoup. Je vais vous le Allez, on continue Monsieur... Monsieur Ezekiel Bidoya. Ezekiel Bidoya, qui est directeur général de l'ANADEC. Ouais. Allez, vous êtes à Dubaï. Dites-moi, vous êtes venu, présentez quoi Oui, je pense que, comme l'a dit euh, mon collègue tout à l'heure, nous sommes l'Agence nationale des de développement de l'entrepreneuriat congolais. Hier, nous étions au fiche de promotion des PME congolaises. Je pense qu'au niveau de ce forum, nous sommes là pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un forum annuel des investissements qui va se tenir dans le cadre de l'expo, nous avons amené des start-up qui, oh, oui. oh, oui. ouais, qui vont pitcher, présenter leurs projets pour trouver éventuellement des business angels qui vont financer leurs projets. Mais aussi, c'est aussi une opportunité de montrer que, voilà, Dubaï, c'est l'entrepreneuriat qui est au centre, l'État a mis en place les cadres et les, les, les émiratis eux-mêmes ont finalement créé des entreprises. Et donc nous sommes là aussi pour démontrer que dans le cadre de nos missions, nous développons des projets que nous appelons des incubateurs. Et derrière ces projets, il y a des chaînes de valeur qui peuvent se développer. Et c'est des opportunités de business pour éventuellement les générations. Monsieur Ezekiel, la question que je vais vous poser, dans tout le pays du monde, ces jeunes, moi j'ai gens qui ont des startups, ces incubateurs, ils sont privilégiés. et puis ça va moyen pour la nuit Parce que ça va être un lobby. Il y a Il y J'avoue, On a raison, parce que c'est créé depuis novembre. En novembre, là-haut Voilà. Donc C'est tout simplement normal. Scuse, oui. Voilà. Donc euh, ah C'est bah, récent. Tout le voilà. bon, monde nous a pu dans le Aujourd'hui, M. Trouza peut à 60 millions de jeunes. Mm -hmm. Mais l'ensemble est à Congo. Mm -hmm. Tout le monde a 622 000 entreprises. Okay. Alors que France, en 2021... Pour 90 millions de C'est millions d'entreprises le projet de ouais. loi. Ça. Ça, 622 000 entreprises. Dans Donc, de... voilà. 80 d'informels. Alors, avec 60 millions de jeunes, ceux qui pousser vraiment à créer l'entreprise, des conséquences taux de chômage à plus de 70 la première des choses oui. c'est l'idée mm -hmm. L'entrepreneur, c'est un processus mm. Il ne faut pas aider, on a une idée Au lieu de faire sa classe Avec la TFC, la copier coller mm. Il peut déjà faire des TFC qui sont des projets mm. De autres une facile ici On l'accompagne pour développer son projet mm. Et donc, on aura suffisamment Des entreprises la, la transformation pas, du manioc Voilà En un portable Et directement, ils ont accompagné à la fin, tu as ton entreprise. pas Bon, je salue Tépe À côté copier mon nom, KD... Ça batterie, ça mis... oh non. Euh... la circoncision serait les là. Quand, de bandales. quand Consequence ces années, tant on a aussi vu ça au bandit, j'ai l'honneur, Et puis à la fin, même nous, nous avons les regrets. Voilà. Mm -hmm. Alors l'Anadette vient changer ce paradigme là. Donc c'est une réponse à à faisceau des questions que le gens se posait royal le Place royal de Royale. Royale, uh -huh. le Royale, bah en à gouvernement. Voilà. ça Nous changer en fait des choses. On se une banque pour faire mon compte. Il faut pas aller DG. Donc chef d'agence quelque part il va résoudre ton problème non non guichet unique la de la science guichet unique la vie de la science on peut ça de la condition a 123$ sur quelque chose 123$ combien et 200$ le du registre un dans le protocole, il y a des gens qui vont vous prendre en charge. Il euh. faudrait aussi préciser, hein, parce qu'on a visité dernièrement le bureau de la Dex, au voilà. on a participé, où, à... sont... ouais. so, a à... ouais. où, où on a placé à l'intérieur, ouais. où on a placé au bureau pour travailler ouais. dans ah ouais. où quelqu'un a vraiment besoin de salle de bimba, où on a placé les amis Internet disponible au bureau, où on, ouais. on a travaillé dans l'Internet. On oui. a placé ça, c'est pour ceux qui sont à Kitcha, Bon, on va tourner à l'intérieur. C'est vrai que c'est une phase pilote. L'idée, c'est de s'étendre sur l'ensemble. Mais c'est le gouverneur, chaque gouvernement de province, de créer une salle pour les jeunes qui créent des entreprises d'ailleurs je suis Ronalati elle a fabriqué par les jeunes congolais c'est par les jeunes congolais et on veut démontrer que des jeunes à filière cuivre marché et là il y a plus de 90 millions de paires de choses importées. Alors que toi tu as un gombe, tu as peau, tu as un jeunes qui peuvent transformer ça mais l in -l il y a ça mon incubateur non, ça veut l -l dire que, bah, Donc que as tu non, là, date, relappe, la bata mais tu toujours sur le voilà besoin, ça ça ça ah. oui. non a ça et tu y es alors pendant la quince à la bata qu'on a en dehors il y fabrication abattoir et d'aller business opportunité business tannerie opportunités business. Donc autour de la chaussure, il y a énormément d'opportunités. Et le marché est là. Il est là sur bah, notre. Il oui. oui. oui. bon. bon. oui. de Merci nationale. de l'entrepreneuriat. Allez, la roi là. il du gouvernement. il mettent le si Okutashi Shango, start-up, on a la Vraiment, félicitations Merci voilà beaucoup un coup de Surtout plan et belle mais ma petite, ma kinder, Objectif est-elle Petit, Ma royale. <rire> vision, <rire> mon conduto, dans la millionnaire eh, Merci Allez, à toi Merci Merci, merci, à toi. Sur les merci. merci. Alors, tout soit monde, c'est qu'il y a un bain qui un on dans le voilà, oh, P peu... de la l'état a balancé. parce que Oh ça va a ça Oui, ça fait 20 ans que tu as raté. Mais c'est pas Il y a aussi des micro Ici, il y a non seulement dans l'entreprise l'État, y Qu'est-ce qui s'est passé Quels contacts vous avez vu ici en, en fait, moi, j'ai... allez depuis vous d'abord. Hein, euh, je suis Gérard Jules de là, là. Euh, voilà, il y a un voilà. cabinet. J'ai un cabinet d'affaires installé à Dubaï. Mmh. Mais ce même cabinet à Kinshasa, il est un cabinet d'avocats d'affaires. Depuis deux trois ans, je travaille sur Dubaï. Et j'ai relevé ma, ma et belé. Mmh. Je veux tout simplement dire aux Congolais qu'il y a la possibilité d'investir à Dubaï. Puisque sous le cadre étatique, le président de la République, Chapo bas, on a pu avoir des accords commerciaux. Et donc, moi, j'ai dit construire de passerelles. Et ça, c'est. Je vais vraiment vous donner des données. Est-ce que vous savez mm -hmm. que, d'une manière journalière, mm -hmm. vient de Kinshasa plus ou moins un million de dollars pour lesquels les gens viennent acheter des histoires ici. Mmh. Simplement acheter. Mmh. Je vous dis qu'il y a possibilité, sur moins moins 50 000 mille 000 là on a Kinshasa en 3 minutes ça sales la société et en deux minutes investissement maillot et pour te triple. parce que tout simplement risque investment. oyabo 30, okay, 30, 30, 30, 30 mm. de de trente de de, deux choses mm. na -travaille na, a, na, okay. il faut d'abord à Dubaï, à un appel à un un à un il oui. Oui. Et puis les en Et puis extrêmement chers par rapport à la pilule Oya muké. Mm. Donc les entrepreneurs congolais il il que que en de de le la plupart les pays, parce que nous devons importer du loco a à 20 000, 30 000. Parce que je veux vous dire que la plupart des magasins au milieu de nos heures de ressemblance il y a bah émiratité, hmm. il y a bah chinois, il y a indien, hmm. indien, bah indien, pakistanais, Il y a bah on 5 000, 6 000 là. Je veux vous dire. on va on va Et ce qui m'a choqué, c'est que il y a une année. Aux un If Congolese don't come in Dubai, we close office ». So donc, 800 000 tu il y a 27 000 il y a 3 000 mais y a 2 millions de boules, tu me rejoins. Voilà. Il y a un il y a tu as un compte dans 20 milliards dans le monde, pour investir oui. pour permettre l'investissement dans le et ça là, C'est un milieu qui permet que le monde cola et Kola et, et donc, moi, j'en appelle le domaine de l'agriculture, parce que Fonède, pourquoi la commune a pas Parce que dans ce pays, tout ce qui se mange est importé. Okay. Mais c'est une bêtise, nous, nous avons plus de 80% de terres arables, nous sommes incapables de reproduire les terres J'ai vu des Ougandais qui ont des magasins. Donc, nous avons la possibilité d'encadrer les entrepreneurs au Congo avec Anadé, en Apex et pas tout importer du bulletin au Awa, il y a les finances, il y a l'immobilier, il y a tout. Il y a la possibilité de la Donc, moi, j'attends m'attends à au ex hôtel Avemaria. Deuxième étage. Je... Monsieur le Monsieur Monsieur André André l'ambassadeur. L'ambassadeur André Atounde. Atou. Le où la tout le monde est est-ce que vraiment snell snell vraiment, on va dans le qu'est-ce que tu as retourné y a son vraiment snell dis quoi quoi y a oua où y y a on ça a son y a été oui ma compagnonio à la à à la à et lui mouy pour la sain pour 17% des desserts et à de, de Mais ça, les snelles. Les snelles 1% de donc il faut encourager oui, ça Snell pour encourager la par exemple Snell n'est pas raté n'a barrage et l'énergie zamba zamba Bénéfice de Exactement. Awa, mm -hmm. hein, direct dans le business. bénéfice. Merci, le je je je il il tout M. le Président. M. le Président. M. le le Président. le le le le le le nous ne sommes pas pris à temps. Nous sommes en nous faire sommes pas de il faut sa <rire> voilà. a fague qu'on fait d'émission on des missions ça on va régler ça après ça, on va, <rire> on, ça, gros, ça on, on va régler ça on va régler ça après on va régler ça après on va régler ça après on continue avec nos euh, compatriotes Maman yara yara on va on va parce que en micro, mais Jessica Bacelé, nest pas à Dubaï représentant la Bissou. communauté Félicitations, Parce que ça fait longtemps que je travaillé à la consulat avocat à de Monsieur le Président, présentez rapidement, en deux trois minutes. Vous avez un vous avez un préféré. Vous président. Vous Vous président. président. Vous un un président. La que Il faut ambassade comment? Il faut commander. comme gouvernement reconnu. Tous ça là, n'antengenyo a la Parce que tous tous tous Peut-être après un mois, ça. Mais nous on a la y de la facilité. la facilité. Mais c'est vrai qu'on a déjà proclamé une ambassadrice mais jusqu'à là tous fait... à tous évitent à savoir tout mon ami nous avons fait un troncheur à cette troncheur à tout le troncheur à tout le troncheur comment ça, même, comment comment le secrétaire général non non, non je suis la président la, viz... ah, la première un vice présidente de la diaspora ah, okay. la deuxième vice présidente de la diaspora ok vous faites to yambi bas congolais to sepelimakasi comme le, le deuxième vice président était en train de dire donc, il y a il Parce que ceux qui, par exemple, ne sont pas les qui à problèmes, c'est la même difficulté que ceux qui Nous sommes là, nous gouvernement là, nous sommes là, nous sommes nous euh, nous Ambassade et ça pendant que nous sommes la bison de Dubaï nous donne beaucoup d'opportunités. combien à peu près par À mille Et puis Dubaï nous donne beaucoup d'opportunités. Il y a bison presque que se conforme là bas compagnie. Nous sommes là tous ceux congolais qui sont vaya à Dubaï. Euh, euh, ils travaillent avec nous et pour n'a Tinda, Babilo, Konabango et tout ça. Mais nous implorons vraiment que le gouvernement a considéré des mondes de abysseux. Il y a, ré... il y a activer l'ambassade, chambre de commerce. Oui, euh, mais tout ça retenir toujours beaucoup de contributions à Bissot malgré qu'il bloqué Bélez-Ozanga tout ça papa, mamma, Bissot ont toujours représenté et, et puis où est le Kinexpo tout ça sous une Global Village je crois qu'ils allaient au karaté. Vous mmh. au Congo. Ils sont au au Congo. Ils sont au Congo. A profiter au la Ils sont au Congo. Merci. sont au vous vous sont sont congolais les gens sont hors, ils sont côté de mais ils ont des commandes à comporter. Il faut vraiment battre la commande. Merci beaucoup. Allez, J'ai, il, il y a quelque chose derrière là. Je voudrais qu'on voit quelque chose derrière. Là, j'ai quand même. En ce moment, j'ai dit que le mot d'assignement, c'est 80 millions. vous êtes en direct, vous êtes vraiment pressé de parler. Oui. Asseyez-vous là, mettez-vous et attendez votre à tour de ici. Vous êtes ensemble je vais montrer ça. Je veux, veux, veux qu'on puisse me montrer ça. Ah ouais, là je suis Camille, mais mon veux, petit c'est pour. Je veux qu'on puisse me montrer mon ça. C'est 80, ben, ben, 80 millions de terres arabes que la RDC. Qu la RDC. Qu la RDC. Je, allez, votre basque. Ok, donc voilà. Je voudrais que la caméra puisse nous fixer euh, ce que le ministère de l'Agriculture vient de mettre. Si nous avons 80, 80 millions d'hectares. Des terres arables, c'est-à-dire où tout pousse dans notre pays, tout pousse, tout pousse dans notre pays. Eh bien, ici à Dubaï, Jessica on va commencer par la Gécamine. La Gécamine. La La générale de carrière La Gécamine, qu'est-ce que la Gécamine nous a apporté ici Qu'est-ce qu'elle vient raconter ici Camine vient ce soir, ou plutôt euh, cet après-midi, je suis arrivé ouais. tôt le matin, euh, parler un peu de différentes ressources qui contribuent aujourd'hui à l'épanouissement énergétique. Tout à l'augmentation de, de la production. L'épanouissement euh, essentiellement parce que nous sommes tous en train d'aller vers l'énergie propre, à euh, l'énergie non polluante. Et donc euh, Camine produit du cobalt, du lithium, Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers l'horizon nickel, qui est aussi un intrant extrêmement important dans euh, la production des batteries électriques. Et nous produisons également euh, du cuivre, qui est en fait un intrant... Et je veux signaler que tous ces minéraux, sont, on peut les voir ici, à Dubaï, dans notre stand. Absolument. Alors, on va, on va momentanément aller sur Kinshasa. On dit il est temps qu'on puisse régler deux trois technique techniques. Aris, qui nous regarde depuis euh, Kinshasa. Aris, va vous là euh, on te rend l'antenne et on te retrouve dans ben, tous les instants le temps d'organiser le On pour jour. parler avec le monsieur à double l'antenne et puis nous allons nous retrouver